J'ai beaucoup voyagé au niveau professionnel et puis moi-même d'un point de vue familial. Et j'ai pu constater que finalement la démocratie reste encore un luxe. Il y a beaucoup de pays dans lesquels il est très compliqué de pouvoir prendre la parole, de pouvoir s'exprimer, d'avoir des points de vue différents et que ces points de vue puissent trouver leur traduction dans le champ politique, que l'on puisse organiser des représentations, la liberté de s'associer, la liberté de penser, la liberté syndicale. Dans beaucoup d'endroits, ce sont des conquêtes. J'ai pu aussi constater que lorsque cette démocratie est installée, c'est quelque chose de fragile, qu'il faut en permanence revitaliser, qu'il faut en permanence faire connaître, qu'il faut en permanence faire partager dans notre pays, comme dans l'essentiel de l'Union européenne, ou dans la totalité de l'Union européenne, même s'il y a eu ça et là encore peut-être des tensions sur cette question de la démocratie, parfois dénoncée par l'Union européenne, j'aurais préféré peut-être de façon un peu plus ferme. L'enjeu, c'est plutôt comment enrichir cette démocratie comment euh, la rendre accessible au plus grand nombre. L'enjeu, ce n'est pas simplement euh, la ramener à l'exercice d'un droit, qui est celui du vote, mais d'aller au-delà. Euh, je suis pour ma part extrêmement attentif à tout ce qui relève de la place qu'on accorde au corps intermédiaire. Je crois qu'il n'y a pas de démocratie politique sans démocratie sociale. Que la vie associative est un des piliers, un des compléments de cette euh, démocratie. Que euh, à tout ce qui relève euh, de la représentation, euh, avec les règles, les aménagements que l'on peut apporter pour qu'elle puisse être euh, pleine et entière, c'est la question du cumul des, des mandats, selon quelle modalité elle s'exerce. Eh bien, il y a toutes ces formes de participation qui viennent s'y rajouter. Très souvent, on considère qu'elles peuvent avoir lieu au niveau local, je pense qu'il est tout à fait possible de les développer à d'autres échelles, y compris au niveau national. C'est tout ce qui relève des référendums d'initiative populaire, c'est euh, toutes ces formules qui ont été introduites, euh, qui visent à organiser un débat euh, lorsqu'on s'interroge euh, sur des mesures à prendre, notamment au nom du principe de précaution, de précaution par rapport à, à l'évolution euh, de la connaissance, très souvent le rapport entre démocratie et science qui intervient. Et là, il y a tout un tas de formules qui existent et qui peuvent permettre de l'enrichir. Et puis, il y a cette notion d'accessibilité. Lorsqu'on a voulu introduire le suffrage universel en France, ça a été pour élire le futur Napoléon III. C'est là qu'on s'est rendu compte que la démocratie ne se décritait pas, que c'est quelque chose que l'on doit s'approprier. On doit comprendre, connaître les règles du jeu. On doit être en mesure de prendre la parole, de pouvoir, euh, si on le veut, participer de façon active à l'exercice de cette démocratie. Et c'est la raison pour laquelle l'éducation, l'éducation populaire, l'éducation tout le long de la vie, tout ce qui concourt à comprendre les règles, à les maîtriser et pouvoir être un acteur et pas simplement un spectateur, est tout aussi important que tout ce qui peut contribuer à l'enrichir, tous ces corps intermédiaires qui viennent non seulement l'enrichir, mais la compléter. Et l'un des enjeux, c'est tout ce qui relève de l'éducation et pas avoir de conséquences, tout ce qui permet d'améliorer la qualité de notre enseignement, tout ce qui permet d'améliorer la, la qualité euh, de, des élèves qui euh, bénéficient de cet enseignement, la, la maîtrise des savoirs fondamentaux, euh, la conscience historique, et donc l'histoire qui est extrêmement important. Et je crois que dans ce domaine-là, il y a des disciplines qu'il faut qu'on développe, la prise de parole en public, le travail en groupe, et puis, euh, aujourd'hui, euh, ces nouveaux leviers, le numérique, hein, euh, tout ce qui est Internet et qui permet de démultiplier, d'amplifier, parce que c'est à la fois une opportunité immense, mais ça peut être aussi une formidable manipulation si on n'a justement pas ces points de repère, pas cette compréhension historique, cette capacité à décoder, contextualiser euh, cette information que l'on reçoit. Donc, dans cet ensemble euh, que, que constitue le la démocratie, l'éducation, une éducation adaptée au système de communication, aux modalités d'accès à l'information, euh, constituent un des piliers fondamentaux, indépendamment de tous les autres.